Alors Gaëtan, quel type de boule choisir en fonction de son profil de jeu Écoute, il y a deux profils. Tout d'abord euh, le joueur occasionnel qui va jouer avec ce type de boule. Donc c'est une boule pour toute la famille. Hein. Donc c'est vraiment occasionnel. Ensuite, cette boule-ci, qui est euh, une boule dite une de compétition, homologuée par la Fédération Française de Pétanque. Il y a trois types de joueurs. Oui. Il y a le pointeur, il y a le milieu et le tireur. Tout d'abord le pointeur. il va jouer avec ce type de boule. Des boules plus petites, donc pour euh, limiter la surface pour le tireur, soit plus dur. À présent, pour le tireur. Pour le tireur. Qu'est-ce qu'on a comme boule Là, Ça va être plus des boules lisses. Par contre, elle sera plus grosse. Oui. Pour justement, au niveau de l'impact, avoir plus de chances de toucher la boule du pointeur. Et pour le milieu Le milieu va lui prendre plus une strie, un point moyen, et au lieu de prendre soit des durs ou des tendres, il va prendre des demi tendres est-ce que tu peux me parler aussi de la matière de ces boules Là, c'est la première matière, c'est matière acier inox. Euh, tu as une bonne prise en main, ce qui est bien, c'est que ça rouille pas. Ici, là, c'est l'acier carbone. Donc là, tu as une meilleure tenue en main. est-ce qu'elle ne va pas rouiller, celle-là Ah, celle-là, par contre, elle va rouiller. Donc il y aura plus d'entretien. Et surtout, à l'abri de l'humidité. En ce qui concerne la dureté de ces boules, est-ce que tu peux nous en parler C'est simple, la dureté, en fait, plus la boule va être dure, plus elle va rebondir sur le terrain. Alors que si tu prends une boule tendre, alors on a tendance à moins faire de robe. C'est logique. Voilà.